Bonjour jeune recrue. vous avez postulé à la cyberacadémie pour devenir de futurs enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le cybercrime et la cyberviolence. Vous avez réussi l'ensemble des tests, bravo Nos agents vont vous faire visiter les lieux. Vous commencerez par l'open space où travaillent nos ingénieurs réseau. Ils sont tous partis en séminaire aujourd'hui. Ici, vous serez des acteurs... Qu'est-ce qui se passe là Vous m'avez renvoyé de l'académie il y a quelques mois. Vous allez payer... Une bombe virtuelle surpuissante a été placée sur le réseau informatique de l'Académie et explosera dans 45 minutes. Vous ne pouvez qu'attendre dans l'angoisse et contempler les dégâts qu'elle va causer. Hasta la vista. Bon sang, si nous ne l'arrêtons pas, la déflagration risque de détruire complètement le web. Qui a pu faire ça Des complices parmi le personnel peut-être Ils ont dû laisser des indices « Répartissez-vous en équipe. Vous avez accès à la salle des réseaux. Il vous reste 45 minutes pour désamorcer la bombe. Dépêchez-vous »